Alors sans plus tarder, pourquoi et comment bloguer sur son sujet de recherche quand on est à l'université. Alors en général, ce webinaire est euh, destiné aux étudiants en cycle supérieur, mais évidemment, des étudiants très motivés de premier cycle peuvent être tout à fait intéressés par ça. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir pourquoi c'est intéressant. On va voir quels sont les problèmes ou les questions à se poser et on va voir des bonnes pratiques. Alors euh, d'abord, je vais faire un petit sondage, euh, j'aime bien faire ça toujours au début de ce webinaire. Parmi vous, qui blogue déjà Alors si vous bloguez déjà sur votre sujet de recherche, eh bien, faites des petits plus, plus, plus, plus, dans le chat. Je vais aller jeter un coup d'œil. Euh, si j'arrive à l'activer par là, c'est toujours un peu difficile d'activer le chat. C'est pour ça que Marie-France, heureusement que tu es là, chat. Ok, super. Excellent. Ah bravo. Ouais, ça c'est. Vous allez voir, une fois qu'on a commencé, des fois, on... bah, des fois, il y a des grosses périodes de, de creux. Hein. Mais euh, c'est très intéressant. Ok, excellent. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que c'est qu'un blog? Vous savez sûrement, hein. c'est un site web qui est mis à jour régulièrement. Et puis normalement c'est un site web que vous n'avez pas besoin de coder vous-même à la main, c'est-à-dire qu'il est proposé par une plateforme et tout ce que vous avez à faire c'est rédiger des billets et les poster à la régularité que vous voulez. C'est un petit peu à la frontière avec un média social dans la mesure où les gens peuvent venir commenter, participer, ils peuvent même venir sous votre invitation poster un billet dans votre blog si jamais vous le souhaitez, puis vous faites un copier-coller, puis voilà. Alors, ça peut s'apparenter aussi à une sorte de média social. Euh, on peut faire ça seul, on peut faire ça en groupe, on peut faire ça aussi dans un groupe institutionnel, par exemple le labo, par exemple le département, par exemple la chaire de recherche. Euh, le, tout ce qui est sur un blog, en général, c'est dans Libre-accès, à tous et à toutes sur la planète. Et très souvent, ces c'est blog donc, sur, sur des plateformes techniques qui sont gratuites. On va en voir deux, mais il y en a plein d'autres. Alors, On va commencer. Quel est, est l'avantage Je vais essayer de vous vendre le blogage. Euh, le blogging. Alors, pour moi, le, la fonction principale, c'est s'entraîner à écrire. Euh, souvent, quand on est en rédaction, on a des phases de creux, c'est difficile de se motiver. Euh, L'idée du blog, c'est de de manière assez continue ou régulièrement, c'est de poster en ligne des choses par rapport à son sujet de recherche. Et du coup, ça peut enclencher des processus de, de rédaction ou de débloquer et de vaincre la procrastination. Donc, vous allez avoir comme ça des routines et vous allez publier euh, des notes de lecture, des comptes rendus, je suis allé à telle conférence, j'ai rencontré telle personne, euh, j'ai telle idée, il faudrait que je la développe un de 4 quatre, vous mettez un bout de votre thèse, etc. Donc, euh, c'est moins stressant qu'une rédaction d'un article scientifique à comité de lecture, c'est plus informel, et le fait de rédiger comme ça régulièrement, eh bien, c'est très bon. Ça vous oblige aussi un peu à synthétiser votre votre pensée. Alors en effet, ça ne sera pas un public forcément de spécialistes que vous allez cibler. Alors ça peut être aussi un bon exercice de vulgarisation, et puis vous allez essayer de, de, de parler à plus large. Euh, moi, par exemple, euh, je me suis mis à bloguer pour une bonne raison, c'est que j'arrive à lire l'anglais sans problème, mais alors pour le rédiger, c'est une catastrophe. Alors, euh, bah, c'est toujours une catastrophe, mais ça fait euh, 3-4 ans que je m'exerce à avoir un blog en français, et puis j'ai un blog miroir, qui est quasiment la même chose, avec un petit décalage, euh, où j'essaye de rédiger la même chose, mais en, en anglais. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est... C'est pour moi l'une des fonctions principales pour laquelle on utilise un blog. On s'entraîne, on s'amuse à écrire, on rédige. La deuxième chose super pratique avec un blog, c'est qu'on va commencer à se créer une réputation. Euh, souvent, la première marche pour un étudiant en cycle supérieur, c'est la thèse. Ouh, c'est loin, c'est dans trois ans, 4 ans. Ou alors, c'est un article euh, publié dans une revue avec comité de lecture. Oh, oh, ça aussi c'est loin alors, avant ces horizons lointains, eh bien, on aimerait commencer à se construire une réputation. Alors, qu'est-ce qu'on fait On va dans des congrès, on va dans des colloques, on fait des dépôts dans des préprints, mais on pourrait aussi, en plus de toutes ces petites étapes intermédiaires, on pourrait bloguer. Ça nous permet aussi des fois de développer plus amplement des choses qu'on va publier plus tard. Par exemple, dans un article à la comité de lecture, il, il me demande à publier mon euh, mon étude, très intéressante, mais il demande de couper de, des deux tiers la méthodologie. Mmh. Ben en fait, euh, la méthodologie, on peut aller détailler complètement sur son blog. Comme ça, si quelqu'un est intéressé, ben, il peut aller voir vraiment tous les détails, à la variable près, etc. Toutes les choses que vous avez décidé de mettre en place. Alors, C'est une manière de rendre la science plus ouverte, plus riche. Vous avez un contrôle complet sur... Euh, sur la diffusion, dès le moment où vous cliquez sur « Envoyer », la chose est publiée. Alors, euh, c'est intéressant. Évidemment, l'audience que vous avez est potentiellement plus large que dans la littérature purement scientifique. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de vulgariser votre thème de recherche, votre sujet. Euh, c'est ça. Donc, euh, ça vous permet de commencer à vous positionner comme un expert dans un domaine. Euh, donc, euh, c'est complémentaire au fait d'aller dans des congrès, des colloques, voilà, vous dites, j'existe déjà, et je fais ça, regardez, venez commenter, venez critiquer, venez collaborer. Alors, en effet, c'est un outil aussi de communication. Ça peut être un outil de communication avec votre directeur de recherche, euh, vos professeurs, votre jury. Alors, avant d'ouvrir un blog sur votre sujet de recherche, nous verrons que la première étape, c'est d'en parler avec votre directeur qu'est-ce qu'il en pense, en fonction du sujet, en fonction de, de plein de critères, eh bien, euh, c'est la première étape, c'est en parler et en discuter avec votre directeur de recherche. Et ça peut servir aussi de, de carte de visite. Euh, vous mettez un lien à la fin de vos courriels, vous mettez un lien à la fin sur la diapositive finale de vos présentations dans les colloques, et du coup, les gens qui veulent en savoir plus, aller plus loin, eh bien, ils ont un lien pour euh, se mettre des choses sous la dent. Euh, c'est un outil de promotion très bon pour euh, votre institution, que ce soit le département, le labo, la chaire. Voilà, voilà tout ce qu'est-ce qu'on fait chez nous, voilà comment on le fait, et voilà où se trouve la machine à café. Alors, c'est un outil très intéressant. Et ça, ça vous permet de construire aussi une communauté autour de vos sujets. Des gens vont partager votre blog, et du coup, ben une communauté d'intérêt va se construire autour de votre blog. On pourrait aussi se servir du blog comme carnet de route d'une équipe de recherche. On est cinq sur une revue systématique. et eh bien, non seulement on fait des réunions, non seulement on se rencontre, non seulement on échange des courriels, mais tous les, les cornerstones, comment dire, tous les, tous les pierres d'achoppement, les, toutes les bornes. Et les étapes importantes, on décide d'en faire un billet sur le blog, comme ça au moins tout le monde est d'accord, on suit telle méthode, telle manière de faire, et on en est là. Donc ça peut servir de très bon point central pour, euh, pour une équipe. Et du coup, pas besoin de, le, de rendre votre blog public. C'est juste pour vous, et puis euh, ça ne parle qu'à vous, parce que c'est extrêmement précis et pointu. Ça peut aussi être un moyen pour vous, de confronter pour la première fois votre recherche vous allez du coup avancer euh, des hypothèses vous allez les tester vous allez faire des critiques vous allez inviter les commentaires donc du coup ça va être aussi un premier espace d'exposition de votre recherche comme je disais ça peut inviter à la collaboration à la discussion euh, ça va aussi engager peut-être pour la première fois votre responsabilité de chercheur avant même les publications futures alors pour ça, c'est très intéressant de commencer à avoir une maturité de recherche en se posant les bonnes questions lorsqu'on blogue. Vous pouvez aussi exprimer ou ventiler ou libérer votre indignation sur un sujet d'actualité en lien avec votre sujet de recherche. Euh, et puis aussi, c'est l'espace parfait pour y publier des choses qui sont euh, pas forcément, enfin qui aura pas la place dans un processus de publication scientifique classique. Parce que ça ne passera pas la sélection, c'est pas si original, ou euh, c'est une mini réplication, etc. Alors, des choses qui seraient difficiles d'être publiées par des moyens classiques, mais qui peuvent être très pertinentes pour votre domaine de recherche, et bien vous pouvez les publier via votre blog. On peut s'en servir aussi, et ça je le fais, comme archivage informel. Vous avez des idées, vous commencez à les jeter en vrac dans des billets, en vous disant je reviendrai un jour. Vous n'êtes pas obligé de publier ces billets, mais ces billets, vous les mettez en brouillon, et puis ils attendent, et puis ils grossissent au fur et à mesure du temps. Dans six mois, ils vont, devenir, ils vont doubler de taille, dans un an, ils seront mûrs, et là, vous les publiez. C'est comme une zone tampon dans laquelle vous pré-rédigez des idées, comme ça. Donc ça, ça permet de prendre des notes. Vous pouvez aussi poster directement des morceaux de méthode, des bouts de code informatique que vous voulez rapidement remettre la main dessus, et que vous vous dites aussi ben, si ça m'intéresse moi, ça peut intéresser aussi plein de gens. Par exemple, comment installer un logiciel extrêmement complexe qui est en lien avec d'autres logiciels sur son poste de travail Alors, vous pouvez poster tout simplement cette méthode et aussi, au lieu de l'avoir sur un cahier, vous l'avez en ligne et vous savez que vous allez la retrouver là. Et puis, ça peut intéresser plein d'autres personnes. Alors, c'est ça. Donc, très intéressant pour archiver en ligne des choses qui sont bonnes pour vous, vous savez qu'elles sont là, vous allez les retrouver, mais aussi qui peuvent être pertinentes pour plein d'autres personnes. Alors maintenant, des limites ou des questions qu'on peut se poser, que je vais essayer de réduire pour essayer de vendre, on va bloguer tous ensemble. Alors, est-ce que ça prend du temps et eh bien, ça prend le temps que euh, vous décidez de y investir. Dans mon cas personnel, ça prend un temps vraiment marginal. C'est-à-dire que... Euh, ce qui est le, le, le plus coûteux en temps, c'est de faire des lectures, de les comprendre, de les synthétiser, etc. Le fait ensuite de rédiger, euh, de mettre en forme, c'est vraiment un temps minime. Alors, à vous de juger le coût-bénéfice, mais euh, a priori, vous allez voir, ça prend pas trop de temps. Et puis même des fois, c'est une manière de gagner du temps. On a vu qu'avec l'archivage informel, vous pouvez gagner du temps pour retrouver des choses. Vous pouvez aussi... Si vous êtes un chercheur et on vous pose toujours la même question, vous écrivez un billet et vous dites, voilà, il suffit d'aller lire là. Et là, dans le billet, vous avez toute la réponse détaillée. Et comme ça, quand vous répondez à un courriel, eh bien, vous avez juste envoyé le, le, le lien vers ce billet-là et là, toute la réponse se trouve. Ça vous impressionne ben, C'est normal, hein, on est timide et puis, euh, on a peur de bloguer. Alors, c'est tout à fait normal. Ce que vous pourriez faire, ça serait commencer à bloguer de manière anonyme ou bien en privé. Et puis, dès que vous êtes confortable, vous publicisez l'adresse, vous publicisez votre nom si vous voulez. Vous pouvez le faire aussi à, à deux ou en équipe. Hein, vous n'êtes pas obligé de bloguer tout seul. Vous n'êtes pas obligé de bloguer aussi des choses hardcore, hein, des choses dures. Vous pouvez aussi bloguer sur des conseils pratiques. Voilà, j'ai fait une telle soumission de bourse et je pense que si je formule de telle manière, c'est plus intéressant. J'ai etc etc. Vous pouvez parler de euh, ce qui se passe dans votre département, euh, les nouveaux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent d'être promus, etc., etc. Parlez de votre recherche. Euh, souvent, c'est aussi intéressant de, de, de, de suivre votre vie de chercheur. Et euh, c'est quoi la vie quotidienne dans un labo euh, Évidemment, vous avez toujours la, poss la, la, la, la, la, la possibilité d'avoir des trolls qui viennent euh, poster des commentaires. Mais normalement, si la plateforme est bien faite, vous avez la possibilité de modérer les commentaires. C'est-à-dire qu'on affiche des commentaires que quand vous mettez euh, le, le feu vert. Sinon, hop, à la corbeille. Alors, ça devrait pouvoir se gérer pas trop mal. Personne n'est intéressé par mon blog. Alors, ben là, je vous rappelle que votre premier lecteur, c'est vous. Hein, parce que bloguer, c'est quoi C'est d'abord rédiger. Alors, c'est un peu comme un, un, un journal de bord ou un carnet, euh, une, une, une autobiographie, excusez-moi, ou un journal. Eh bien, votre premier lecteur, c'est vous. Alors, euh, n'essayez pas de faire de l'audimat. Si vous pouvez évidemment transmettre votre domaine de recherche vulgarisé, avoir beaucoup de gens, un impact, c'est bien. On n'a pas eu pour l'instant de, de preuves scientifiques que ça a eu un impact sur le nombre de citations. Cependant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à le prouver qu'il n'y il en a pas, ou qu'il n'y a pas un effet marginal. Par exemple, on sait que le fait de publier des données de recherche, comme par exemple euh, la le résultat complet de son enquête, en gros tableau euh, Stata de, de 10 000 lignes, eh bien, le fait de donner ces de, de donner en libre accès ces données de recherche, ça peut augmenter jusqu'à 20% le nombre de citations. Alors, du coup, on peut se dire bah, peut-être à la marge, le fait de bloguer et de discuter plus amplement de son thème de recherche, peut-être ça a un effet. C'est pas prouvé, mais ça a peut-être un effet. Parfois aussi, on va vous demander de ne pas bloguer ou de ne pas bloguer tout de votre sujet de recherche. Ça peut être parce que vous êtes sur un sujet de société qui peut susciter beaucoup d'engagement et de polémiques. Par exemple, la grossesse pour autrui. Ça peut être aussi pour des raisons de secret défense. Vous êtes travaillé sur un algorithme de cryptographie, etc. Alors là, on vous dira, ben mon coco, tu peux pas bloguer, sinon si tu veux être embauché par l'agence de sécurité et de défense du pays, ils vont devoir faire beaucoup de travail pour ensuite effacer toutes tes traces et te créer une nouvelle identité. Alors, euh, donc des fois, on va vous dire, ben non, hein, pas, de, pas, de pas de publication en blog. Mais en général, c'est beaucoup, beaucoup, je dirais, de la recherche. J'hésite à donner un chiffre, hein, mais je vais dire peut-être 98% devraient être blogables. Parfois aussi, votre jury veut être le premier lecteur de votre thèse. Alors, bah ben, du coup, il faudra bloguer autre chose. Euh, à voir aussi avec votre directeur de recherche. Euh, si vous choisissez une plateforme, soyez attentif aux droits d'auteur que vous cédez potentiellement. Parce qu'il y a des plateformes qui se disent bon, ok, vous pouvez utiliser notre outil gratuitement, mais nous après on peut réutiliser ce que vous avez posté euh, comme on veut. Il n'y a pas eu de, à ma, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas euh, vraiment euh, enfin, problématique, mais c'est quand même une question à, à se poser. Euh, Évidemment, on peut toujours aller copier-coller ce que vous mettez en ligne sur votre blog, mais on peut le faire avec n'importe quoi. On peut faire ça aussi avec votre article révisé par les pairs, avec votre thèse. Donc, euh, c'est juste que ça, évidemment, on peut pas y échapper. Et pareil. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Euh, vous êtes interviewé par un journaliste sur votre sujet de recherche. Vous passez 30 minutes avec lui, vous lui expliquez tout dans le détail et tout, vous lui dites à enregistrer, hein oui, oui, oui. Et puis évidemment, quand vous lisez l'article deux jours plus tard, il a rien compris. Alors, euh, ce que vous pouvez faire, l'avantage, c'est que vous pouvez faire un correctif immédiat sur votre blog, en disant, ben voilà, tel article, il a écrit vraiment n'importe quoi, et, euh, et ça arrive très régulièrement. Euh, donc... Euh, pouvez aller dire et corriger tout de suite le coup sur votre blog en disant ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment ça. Donc ça vous permet d'avoir une rétroaction plus immédiate avec une présence en ligne sur... Pensez-y. Euh, sur... bon, euh, alors, pour l'Université de Montréal, euh, ce qu'on va vous demander, euh, alors un, bah, déjà c'est vous en tant qu'étudiant, parlez-en avec votre, votre directeur, ça doit faire la cinquantième hein, fois que je vous le dis. Et aussi indiquer que les propos n'engagent que vous et ne reflètent pas les vues de votre institution. Voilà, ça c'est ça qu'on va vous demander. Euh, il n'y a pas de, de, de, de ligne directrice spécifiquement pour bloguer à l'université de Montréal, mais euh, les directives de communication, les directrices, les directives de communication vont vous demander de, de suivre ça. Euh, c'est ça. Donc, euh, je continue. Qu'est-ce qu'on blogue Qu'est-ce qu'on blogue Alors, on peut mettre des notes de lecture, des bouts de méthode, des explications euh, de votre recherche, l'état des recherches dans votre domaine aussi, pour, euh, pour le commun des mortels, et évidemment des commentaires sur euh, votre domaine, comment ça se passe la publication dans votre euh, discipline, etc. etc. Donc euh, plein de. Plein de choses possibles que vous pouvez bloquer. Alors, des petites astuces. Si vous êtes familier avec les alertes, vous pourriez mettre une alerte sur votre propre blog pour savoir à quoi ça ressemble dans les outils de collection d'alertes. Euh, pour avoir aussi une vue plus large de qui consulte votre blog, ben, vous pourriez avoir des statistiques de fréquentation de la page web, mais aussi combien de fois c'est récupéré par des robots d'alerte. Comme ça, vous auriez une vue plus fiable de qui lit votre blog. Une petite astuce aussi que j'ai et que j'ai remarqué, c'est que quelle que soit la plateforme, souvent, c'est assez douloureux de rédiger un billet satisfaisant au point de vue mise en page directement dans le blog. Il euh, y a toujours des paragraphes qui sautent, un saut à la ligne qui n'est pas beau, etc. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise un outil intermédiaire. Un site web qui s'appelle hackmd et qui permet d'écrire de manière très simple du code html au format markdown. C'est souple, léger, en plus on peut partager ces pages dans euh, hackmd avec d'autres personnes et du coup ces personnes peuvent venir collaborer, mettre des notes, des commentaires. Alors du coup c'est comme un, un google doc mais très épuré, très simple, avec pas de code informatique qui se balade à droite à gauche, c'est vraiment très très épuré et après, vous faites un gros copier-coller de tout ça dans votre billet. Et c'est propre et nickel. Alors, je vais vous montrer. On va faire un petit... À quoi ça ressemble. Ici. Donc ça, ça serait le type de choses qu'on peut faire dans une page Akemd. Et puis, comment est-ce qu'on rédige Eh bien, vous voyez ici, ça, c'est la syntaxe. Donc ça vous a... Vous n'avez pas besoin d'apprendre du code HTML, il va le générer pour vous. Vous avez juste des petits codes assez faciles à comprendre pour les titres, les sous-titres, les liens. Et le tour est joué. On peut mettre du code informatique, ça va être interprété, coloré, tout seul. C'est vraiment un outil fantastique. Alors vous aurez un lien et puis vous pourrez le tester. C'est vraiment très pratique. Je reviens à la présentation, ici. Euh, on va voir deux plateformes, ben, c'est les deux que j'ai testées, mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, tout d'abord la plateforme Blogger qui appartient à Google et qui génère du coup des blogs.blogspot.com. Alors avantage, c'est gratuit, pas de pub, ouverture immédiate, vous pouvez ouvrir votre blog en dix minutes, montre en main. C'est lié à un compte Google donc il faut que vous ayez un compte Gmail au moins. Euh, non, à Google+, vous voyez, là, j'ai pas mis à jour cette diapo depuis longtemps, ça n'existe plus. Euh, là, par contre, ils sont assez flous. Alors, en 2016, j'avais fait une capture de des droits d'auteur. Ils disent que ben, tout ce que vous mettez, eux, ils peuvent le réutiliser. Donc, si vous mettez des images, a priori, ben, eux, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent après. Alors, si vous n'êtes pas confortable avec ça, ben, allez choisir plutôt une plateforme euh, qui n'aura pas ces, ces critères un peu flous de quest ce qu'ils peuvent faire avec ce que vous avez mis en ligne. Ça ne me gênait pas à ce moment-là, donc c'est bon. Euh, une autre plateforme, alors ça c'est si vous êtes en cycle supérieur, euh, ça c'est parfait pour les doctorants et les post postdocs. Vous pourriez demander à hypothèse.org, qui est géré par euh, Open Edition, donc, euh, qui lui-même euh, dépend du Centre national de recherche scientifique en France, euh, qui propose une plateforme pour les chercheurs de blogage. Euh, ça va vous demander de remplir un petit dossier euh, très rapide, ça prend euh, peut-être euh, 30 minutes. Vous attendez deux semaines et puis si vous avez le feu vert, vous ouvrez un blog sur euh, votre thème de recherche. Alors il y a déjà des, des milliers de blogs comme ça qui ont été créés sur plein de domaines. L'avantage, c'est que c'est moissonné assez bien par euh, plein d'outils. isidore Bay Search, ça permet... Aussi d'avoir des liens stables euh, de type handle, et du coup ben c'est ça, c'est quand même assez bien indexé par euh, par des outils de recherche. Donc c'est très pratique. Le fait qu'il y ait une sorte de comité de rédaction, ça donne un petit vernis plus sérieux, puisque n'importe qui peut pas ouvrir un carnet de, de recherche sur Hypothèse. Alors euh, c'est ça, donc faites une demande de soumission et peut-être vous allez être accepté. Euh, là, par contre, vous êtes en contrôle complet du droit d'auteur de tout ce que vous publiez. Donc, ils ne vont pas réutiliser les choses à votre insu. Alors, euh, très intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'être accepté. Alors, voilà à quoi ça ressemble dans les deux plateformes. Ici, on va voir d'abord avec Blogger. On, voit, hein. Donc, euh, on met des images, du texte, du code. C'est très simple, on peut mettre des mots-clés sur ces billets pour les retrouver plus facilement. Alors ça, c'est sur Blogger et sur Hypothèse. C'est la même chose en français. Comme ceci. On va s'arrêter sur une jolie image. Est-ce que j'ai ça tout, tout, tout. Alors euh, donc euh, c'est ça, donc très simple. Alors vous voyez ici que la plateforme Hypothèse utilise le, le, le format WordPress. WordPress aussi, c'est alors c'est à la fois une plateforme technique pour héberger son blog. On pourrait le faire sur son propre serveur, mais aussi ils vous proposent de l'héberger sur leur, leur serveur à eux. Alors WordPress très pratique, ça permet d'exporter ensuite tous ces billets dans le format que vous voulez. Comme ça, si un jour vous voulez voyager d'une plateforme à l'autre, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une plateforme très intéressante. Comme ceci, on continue. Alors, dans, comme je mentionnais, euh, soyez attentif aux droits d'auteur. Ce que vous pourriez faire, ça serait sur le, le modèle de chaque page, vous mentionner les mentions de droits d'auteur que vous souhaitez apporter. Ça peut être un copyright complet, mais ça c'est un peu dommage parce qu'on fait de la recherche, donc on veut que ce soit réutilisé par d'autres. Alors qu'est-ce qu'on va faire Je vais réouvrir une page. Moi ce que j'ai choisi de faire, c'est du Creative Commons. Donc j'ai décidé de marquer quelque part. Alors où est-ce que c'est Je crois que je l'ai mis de manière assez visible quand même. Ah, ça doit être tout en bas. Oh tiens, ça disparaît. Ah, c'est là. Si, voilà. si, bye. Oui. Il fallait je le mette peut-être de manière plus graphique parce que vous voyez je suis même passé à côté. Donc, je l'ai marqué comme ça et sur le blog en anglais. Zo zo zo zo zo, RPG, non c'est pas celui-là. Donc là si si bah, bon vous voyez c'est pas très visible. Il faudrait que gens change la date aussi pour 2020. Oui, il y a du travail à faire. Alors, vous donnez comme ça un, un mini-contrat. Comme ça, les gens qui vous lisent, ils savent comment faire pour réutiliser, ce que vous, ou, pas, pour réutiliser ou pas ce que vous avez mis en ligne. Comme ça, c'est très explicite, c'est très simple. Et ils n'ont pas à vous écrire, est-ce que je peux réutiliser votre beau graphique, votre beau schéma, votre texte Eh bien, vous leur donnez déjà les conditions de réutilisation de vos travaux ça c'est très bienvenu je vous rappelle que euh, les méthodes, les recettes, les idées il euh, y a peut-être du droit d'auteur vous, vous, vous voulez peut-être être cité mais euh, on ne peut pas les mettre sous copyright euh, complet donc on ne peut pas les breveter euh, c'est ça. une bonne manière de s'initier au droit d'auteur hein, le fait de bloguer parce on, va, on va se poser les questions souvent comment se faire de la pub ensuite on est confortable. On blogue déjà depuis un an. On a une vingtaine de billets. Alors, vous pouvez le rajouter en signature dans vos courriels. Vous pouvez en mettre le lien sur tous vos profils en ligne. Profil Orchid, profil de plein de plateformes où vous êtes créé des identifiants. Vous pouvez le tweeter. Vous pouvez signer des commentaires sur d'autres blogs avec votre lien vers votre blog. Vous le mettez en fin de diapo dans vos colloques et euh, c'est ça donc il y a plein de stratégies une qui est intéressante alors autant l'utilisation de ce de cette base de données est payante autant le fait de leur soumettre un lien pour indexation est gratuit et puis euh, ce qui est bien c'est qu'ensuite des fois vous verrez plumix dans certains outils de l'udm c'est des outils de de bibliométrie alternative des altmetrics alors euh, ils moissonnent à l'intérieur de scroller SAI alors le fait d'avoir été moissonné par eux bah du coup ça vous donne une petite visibilité en plus n'essayez pas d'aller euh, ensuite consulter euh, ce, cette base de données c'est pas très intéressant c'est même pas intéressant du tout mais le fait qu'ils moissonnent gratuitement chez nous bah du coup ça vous donne une petite visibilité en plus. Loguer alors ça fera pas des miracles euh, ça vous ne ça, ça, gagnerez pas d'argent avec votre blog. Ça, c'est sûr. Par contre, ça vous permet de vous construire une réputation. Un, alors, là, j'avais trouvé cette analogie très belle. C'est un peu comme les poètes de la cour élisabéthéenne en Angleterre, à Londres, au XVIIe siècle. Euh, Monsieur Chaucer et Spencer, ben, c'était des magistrats de la cour. Et en fait, quand ils étaient à candidature égale avec d'autres personnes pour avoir des charges... Eh bien, le fait d'avoir fait de la poésie, eh bien, ça fait une différence à la marge. Et du coup, bah, plutôt que prendre un autre, on a pris eux. Alors, le fait de vous avoir construit une réputation en ligne, bah, ça remplacera pas votre thèse ou des publications académiques dans des revues à comité de lecture, mais à la marge, si d'autres personnes ont le même profil que vous, eh bien, ça peut faire une différence. Alors, euh, donc, donc j'avais trouvé l'analogie assez belle pour c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on blogue. Ah, Cette image très rigolote, libre de droit. Vous verrez, vous aurez un lien vers IncubaBlog. C'est comme ça que j'ai baptisé une petite grille pour commencer à bloguer un programme en 12 semaines avec euh, toutes les étapes. Première étape, devinez c'est quoi Rencontrer votre prof et lui parler de votre projet. Alors, comme ça, vous aurez plein de suggestions de quoi faire dans les semaines qui suivent. Et après, ben, vous serez libre de voler euh, avec votre propre aile et de bloguer euh, pour vulgariser la science et aller plus loin et publier plein de choses intéressantes. Petite deux blogs intéressants à suivre. Le premier, euh, « Impact of Social Science » fait par la London School of Economics euh, qui parle beaucoup de réseaux sociaux, de blogs, de tweets, d'impact de, de la recherche, de citations. Alors, il y a toujours des choses très intéressantes par rapport à ces domaines-là. Et PhD Comics, ça c'est une bande dessinée assez connue sur des doctorants qui... Euh, la vie des doctorants, c'est très sympathique. Marie-France, je vais lire tes questions. Alors, j'ai demandé avez-vous des questions, j'en ai, ai pas eu encore. Ok, ok. Alors, alors ça a on... été clair. Ah, euh, voilà. On laisse la question quand même. Oui, oui, oui. Alors, je vais laisser le temps des questions d'émerger oui. et ça va me permettre de boire tranquillement mon café. Mais moi, j'ai peut-être une question, mais tu y hmm. as un peu, mais... C'est oui. ça, il n'y a pas de danger que quelqu'un prenne nos idées C'est quand on fait des blogs. Donc, oh, ben, disons que ça va être plus facile. Mais oui, dans, hein? ouais. danger, tout le monde pourra toujours prendre ce que vous avez diffusé dès le moment où vous le publiez. Okay. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est d'être euh, lu. Et une seule moyen d'être lu, c'est de diffuser ce que vous rédigez. Alors... Peut-être que sous la forme de blog, c'est plus facile de faire un copier-coller que dans un PDF. Euh, parce que le, la mise en forme, euh, du coup, les accents, tout ça, ça passe mieux. Euh, ça, c'est un danger qui est présent aussi avec n'importe quoi. C'est sûr qu'une feuille papier imprimée, c'est plus difficile à copier-coller. Il faut retaper mm -hmm. tout au clavier. Mm -hmm. Donc, euh, ça va juste faciliter euh, l'opération technique, mais euh, l'idée de d'être plagié, euh, ça... Ça, c'est aussi valable pour tout le reste. Mm -hmm. C'est juste techniquement un peu plus facile. Oui, c'est ça. Euh, oui, il y Vandel qui aimerait mm -hmm. un petit commentaire. J'ai un petit Bien commentaire sur la question du autoplagiat. Oui, bon, oui, oui. Alors, je vais vous, avec grand plaisir, je vais aller dans « participants » et j'active votre micro. C'est à vous. Bonjour, oui. Madame Vandel. C'est Martinelli, toujours aussi intéressant vos, vos, vos webinaires, j'aime beaucoup. Euh, je, je voulais juste faire un petit commentaire, euh, bah, en, comme être directrice de la revue Méta, un peu comme la dernière fois. Mm -hmm. euh, il, faut, il faut faire attention que ce qui soit mis dans un blog ne soit pas un contenu préliminaire d'article. Mm -hmm. les, les revues peuvent avoir des politiques assez euh, sévères sur euh, la question de l'autoplagiat et, et on s'aperçoit par exemple qu'on met un article. Euh, avec un texte qui a déjà été mis sur un blog, l'article pourrait être refusé d'emblée. Ok, ah, très bon point. Alors, ça, je vais même le rajouter ouais. euh, pour les prochaines présentations parce que c'est un point important. Effectivement, l'autoplagia, attention à ce que vous mettez sur un blog parce que du coup, ça sera moins original si ouais. vous le proposez à une revue. Ah, ouais. Excellent. Et, et, et en fait, un, un peu la même chose pour le, pour le mémoire de recherche, pour la maîtrise ou pour la thèse. Euh, il faut vraiment euh, examiner avec le directeur de recherche qu'est-ce qui est euh, admis ou pas dans les différents domaines parce qu'il y, euh, y a une nécessité d'originalité dans les, dans, les, dans les articles, soit dans les mémoires ou les thèses. Donc, il faut être assez prudent sur ce qu'on met sur un blog, outre le fait, comme euh, c'est Marie-France qui disait ça, je pense qu'on peut se faire piquer des idées aussi. Alors, il faut, je pense que le blog, c'est vraiment une idée géniale et je vois sur la liste que vous proposez, il y a des, il y a des choses vraiment intéressantes, euh, des commentaires sur des publications majeures, des choses comme ça, ça je trouve ça euh, moins risqué, mais mettre sa recherche en ligne, ça peut être, Bref, il faut vraiment faire attention. Voilà. Je vais insister <rire> là-dessus la prochaine fois. Oui, mais très très intéressant, votre programme. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour votre rétroaction. C'est très riche. C'est super. Merci. Oui. Une autre question. Il y a plusieurs liens qui sont proposés par Pascal. Les maîtres les mettra-t-il à notre disposition Oui, oui. alors si vous retournez sur la feuille d'inscription euh, de la formation d'aujourd'hui, euh, je pense que d'ici ce soir, vous aurez non seulement l'enregistrement du webinaire, mais aussi cette présentation, et je vais aussi sortir quelques liens euh, qui sont déjà présents ici pour, euh, pour aller plus loin. Donc oui, vous aurez ça d'ici ce soir, je pense. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais leur demander encore d'autres questions. Je pense qu'il n'y a pas d'autres. Ah, il y a une autre question. Oui. <rire> euh, J'ai peut-être raté l'information, mais peut-on mettre des comptes rendus de lecture des travaux faits à rendre? Mettre euh, alors. Mettre des comptes rendus de lecture des travaux. À rendre. Mmh, mmh. Alors, euh, intérêt, très bonne question. Alors, quand vous faites un travail à l'université, dans le cadre de vos études, vous avez un droit d'auteur complet sur votre production. Euh, cependant, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord soumettre votre, soumettre votre travail. Vous attendez de recevoir la note. Et après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Par contre, si vous avez été rémunéré par l'université euh, dans le cas d'une recherche, d'un labo, là, il peut y avoir des droits différents, parce que là, vous êtes employé par l'université. Mais si c'est dans le cadre d'un travail académique, vous avez un droit d'auteur complet sur ce que vous avez produit. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. De la personne dit merci. C'est bon. Ben, J'ai une question peut-être. Si on, peut, on veut s'abonner à ton blog, à toi. <rire> à moi. Oui, oui, oui. Alors, ben, vous... êtes. Allez... Ok, ok. Ben, je vous mettrai... Oh, c'est très gentil. Alors. très <rire> vous C'est ça. Vous allez corriger mon anglais absolument abominable. Alors, plein de francisation catastrophique. Je ne pourrai plus me cacher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai les liens. Euh, vers euh, ces blogs euh, dans la dans fiche, avec parmi les liens pour aller plus loin. Donc, vous okay. aurez ça. Bon. Bonne lecture. <rire> Et Madame Benda elle, demande euh, attention au co-autorat avec le directeur ou des membres de l'équipe de recherche. Mmh, mmh, mmh. Oui, oui, effectivement. Ouais. Euh, quand vous êtes une équipe de travail, n'oubliez pas que le droit d'auteur vous n'êtes pas le seul à le gérer. Donc, vous, il faut chaque fois avoir l'accord la, de toute l'équipe avant de faire une diffusion ou euh, quoi que ce soit. Alors, euh, euh, là, ce n'est pas une décision individuelle que vous devez prendre, mais c'est une, dé, une décision à plusieurs. Oui, tout à fait. Très bon point. Oui, il y a une autre question. Euh, je, suis doctorant, euh, je suis doctorante. Parfois, j'ai fait des pics de quelques articles. Et j'essaie de reformuler les phrases. Ma question est, est-ce qu'il y a des moyens fiables, site web, pour tester le plagiarisme? Euh, D'outils libres comme ça, je n'en connais pas. Euh, par contre, la méthode que j'utilise quand je vois qu'il y a une phrase suspecte dans un travail, par exemple, je vois un paragraphe rédigé, avec un certain style, même tout le texte rédigé avec un certain style. Et puis là, je vois qu'il y a vraiment deux phrases qui sortent du lot. C'est bizarre. Alors, ce que je fais, c'est que je prends tout le, euh, je prends cette phrase au, enfin ces deux phrases au complet. Je les sélectionne, je les copie-colle dans Google et je les encadre avec les guillemets carrés. Alors, Attendez, on va faire un exemple. On va faire une petite pratique. Je vais ici, par exemple, on va prendre ça. Ça, c'est suspect, ça. Hmm. Alors, on va dans Google. L'avantage de Google, c'est qu'il a quand même indexé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages web. Et alors, ce que je fais, c'est qu'entre ces petites euh, guillemets carrés, qui correspondent à la touche 2 du clavier, je colle mon texte. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'en priorité, il va essayer de trouver exactement ces phrases. Ouf, il n'a pas trouvé. Oui. Alors si, par contre, euh, ça a été trop trop restrictif, on va même mettre juste une phrase. Voilà. Bon, ok, personne n'a utilisé cette phrase. Alors du coup, ça vous permet de, de trouver exactement cette suite de mots dans une page que Google aurait indexée. Et on se dit, comme il a quand même indexé beaucoup de choses, ben ça vous permet quand même de faire une sorte d'outil de personnel euh, de recherche. Mais sinon, je n'ai pas d'outils euh, automatiques qui permettraient de faire ça sur tout un corpus, parce que il existe des outils professionnels auxquels euh, des fois des universités achètent des accès. Et là, vous mettez tout le contenu d'une thèse, et puis ils vous trouvent automatiquement euh, en parcourant tout la, toute la thèse tous les bouts plagiés. Mais euh, malheureusement, je n'en connais pas des gratuits. Euh, oui, merci. Euh, il y a des outils en ligne gratuits qui. Euh, oh, oh, d autres, d autres questions. Okay. Il y a des outils en ligne gratuits qui pêchent, qui pêchent le niveau de fiabilité, mais cela peut aider quand on a un, un grand doute. C'est un, un commentaire. Oui, oui Merci. Ensuite, euh, je là, une autre personne. Je pensais bloguer ma recherche au fur et à mesure. Contexte, cadre, théorie, méthodologie, résultats. Mais si je comprends bien, si je compte publier dans une revue scientifique, je ferai de l'autoplagia. Est-ce bien cela? Euh, oui, c'est-à-dire que euh, souvent, alors parfois, j'hésite à dire souvent, mais on va dire euh, parfois, une revue demande à ce que vous, ce que vous lui soumettez est un contenu complètement original qui n'a pas été publié ailleurs. Alors, des fois, si vous faites un dépôt dans un préprint, ben, ils vous disent non, on ne veut pas. Euh, si vous avez publié des bouts euh, significatifs dans un blog, ben, ils ne voudront pas non plus. Alors, euh, c'est pour ça que euh, c'est intéressant d'en parler avec votre directeur de recherche, qui est vraiment votre meilleur conseiller pour euh, vous lancer dans votre carrière, avant de, de vous mettre à bloguer des bouts, comme ça, de votre recherche. Mm -hmm. Merci. Merci. Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non. non. Excellent. Ah, ah oui. oui. <rire> Madame Vende? il y a un autre danger, le processus n'est pas linéaire. Excusez-moi, n'est pas… Oui, il y a un autre danger, le processus n'est pas linéaire. Je vais re vous redonner le micro oui. si vous voulez bien. <rire> oui. Euh... Oui, ben je l'ai déjà, je pense. Ah, c'est bon. Ouais, Allez-y. <rire> oui, ben c'était en fait une réponse à Madon, c'est ça euh, C'est sûr qu'il faut discuter avec le directeur de recherche, mais euh, en fait, c'est que les, la rédaction des différents chapitres euh, d'un mémoire ou d'une thèse, c'est rarement linéaire. C'est-à-dire qu'on on est amené à remanier euh, les différentes parties d'un mémoire ou d'une thèse assez souvent jusqu'au dernier moment. Et donc, euh, prévoir publier de manière linéaire le contexte, le cas théorique, la méthodologie, les résultats, euh, je pense que c'est rare que ça marche d'emblée aussi bien. Il y a souvent des allers-retours, euh, beaucoup de révisions, beaucoup de corrections. Donc, euh, je ne suis, suis pas convaincue que de toute façon, ça, ça fonctionnerait bien. Et puis, la question de elle, elle est aussi euh, mise en cause pour la thèse ou le mémoire lui-même. Donc, euh, il, faut, il faut être très prudent, en fait. Excellent. Ah ben merci encore. Merci pour votre retour. Super. Super perdu mon micro. Oui, tu m'entends? C'est bon? Oui, OK. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Excellent. Alors, ben, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci, Madame Vandel, pour votre rétroaction très riche. Et euh, je vous dis à demain. Euh, Qu'est-ce que nous avons demain, Marie-France euh, C'est le thèse des mémoires. Ok, alors je te donnerai le contrôle avec Eric et oui. <rire> nous allons voir comment automatiser la rédaction de son thèse et sa mémoire avec les styles, table des matières, etc. dans Word. Alors, c'est un rendez-vous pour demain. Bonne journée. Bonne journée.